Souvent recevons Samuel. Et au travers de son témoignage, vous allez découvrir combien une fois Dieu est capable de sortir quelqu'un des ténèbres et de l'amener à la lumière. Lui qui était rappeur dans le monde, pour le monde, maintenant rap pour le Seigneur Jésus. Malgré euh, la gloire qu'il avait, malgré euh, toutes les personnes qui le connaissaient, il était brisé au-dedans de lui et Dieu est venu le chercher. Je vous invite à écouter son témoignage. Bienvenue dans Partage son Histoire. Samuel, Bonjour <rire> bienvenue dans Partage ton histoire, alors tu as un témoignage à nous partager mais avant ça j'aimerais que tu puisses te présenter aux internautes pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Mm -hmm. Bah écoute, moi, euh, bah, moi c'est Samuel, voilà, connu euh, sous le nom de SKS, tant que rappeur, euh, aujourd'hui je suis dans la foi, je serai le Seigneur et euh, bah, voilà, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, mm -hmm. 22 décembre oui. <rire> Et, euh, et voilà, tout simplement, j'habite dans le 94. Euh, Val-de-Marne, ici. Euh, Val-de-Marne, c'est ça. Dans le Val-de-Marne et voilà, on a un jeune euh, lambda parmi tant d'autres okay. qui s'accroche au Seigneur. Bah, Dis-nous un peu, alors comment ton histoire commence Comment mon histoire Déjà, commence Déjà le contexte familial dans lequel tu as grandi, ouais. etc. Comment mon histoire commence Mon histoire commence à Montreuil, dans le 93, mm -hmm. le 22 décembre 1997. <rire> Euh, je nais déjà, dans, dans, je déjà euh, prématuré, moi je nais à 6 mois et demi. Ah ouais, ouais je nais à 6 mois et demi, donc c'était compliqué. Euh, ma mère même croyait que, que j'allais mourir. Ouais, ma mère croyait que j'allais mourir. Et c'est même elle qui me raconte qu'à un moment même, j'étais comme mort dans ses bras. Wow. Et, et elle prie et elle entendait limite que mon cœur, que je commençais à partir en fait. Mm -hmm. et, euh, et elle prie, elle a prié toute la nuit, etc. Elle a prié toute la nuit. Et le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Euh... Bon, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ah, bah, tu es là. <rire> aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Et donc, oui, je, je, je suis venu au... Je suis dans tout, ce, tout cet engouement-là. Euh, six mois et demi, c'était compliqué. Ma mère, pour elle, c'est même... Pour ma mère même, c'est une grosse histoire, oui, je vois. Ouais. Quand elle m'en parle, pour elle, ça, ça a vraiment fortifié sa foi. Mmh. C'est un miracle euh, de Dieu. Exactement, c'est un miracle pour elle. Elle me voit aujourd'hui, elle se dit, mais... <rire> c'est miraculé. Et ben, <rire> voilà, elle dit, c'est un miraculé. Moi, je tenais, euh, j'étais vraiment petit, mmh, euh, ben, j'étais vraiment petit. Mon père, aussi, quand ouais. il m'en parle, vois, il, me dit, il me dit, lui, quand il m'a vu, il a eu peur. Il me dit, quand il m'a vu, quand je suis né, il a eu peur et tout. Et, euh, et voilà, donc moi, j'ai grandi dans ce contexte-là, euh, dans le contexte où, euh, Ta par la grâce croyante. de Dieu, ma famille est chrétienne. Mmh. Ma famille est chrétienne, Je grandi dans une famille qui allait à l'église tous les dimanches. Mmh. Voilà, on allait à l'église tous les dimanches et tout. Euh, on avait nos hauts, nos bas. Euh, y avait, voilà, euh, on avait nos moments de joie, d'euphorie. Franchement, je, je bénis Dieu pour, euh, pour mon enfance. Hein. On a eu des parents qui, qui nous ont aimés du mieux qu'ils pouvaient. Du... Mm -hmm. Ils ont tout donné pour nous. Mm -hmm. Franchement, ils ont tout donné pour nous. Euh, voilà, J'ai un petit frère et une grande sœur. Avec ma sœur, on est, euh, on est comme ça. Tu vois, donc, euh, elle, a, je crois, un, elle a un an de plus que moi. Mm -hmm. donc voilà J'ai grandi dans, dans ce contexte-là, à Noisy-le-Sec, dans le mm -hmm. 93. Puis après, j'ai déménagé à mes 15 ans euh, au Périsseau-Marne en 94 où je suis actuellement. D'accord. Voilà, c'est ça le contexte dans lequel que j'ai Mais du coup, tes parents donnaient tout, mais tu étais tu quand même un enfant triste. Ouais. Tu penses que ça, ça, vient, ça venait d'où en fait Ouais, en fait, mes, mes parents donnaient tout pour nous, mais tu vois, parce aujourd'hui je comprends ça que, oui. euh, tu vois, à l'intérieur de l'homme, il y a des choses que l'homme fait et qu'il regrette en fonction de ce qui le pilote de l'intérieur en fait, tout simplement. Mm -hmm. Mm -hmm. Pourquoi je dis ça Parce que euh, j'ai grandi dans un foyer où mes parents, ils ont, ils ont donné tout l'amour qu'ils voulaient, mais entre eux, c'était conflictuel, mm -hmm. tu vois. Euh, mm -hmm. Entre eux deux, c'était mm -hmm. vraiment conflictuel. Ouais. Tu vois, moi, j'ai grandi dans un foyer où, où, où, où les violences conjugales, mm -hmm. tout ça, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, j'ai été exposé à ça très tôt, mm -hmm. dès petit. Et ça, ça marque, et et ça marque, euh... ça marque un, enfant. un enfant, Ça marque un enfant, ouais. certaines scènes que tu vois. Mm -hmm. Ça choque ton cœur, mm -hmm. tu vois, ça, ça, ça scandalise ton âme. Mm -hmm. Et ça fait que ça, ça, ça, ça, ça choque ton cœur. Et chaque événement douloureux qu'on vit dans la vie, et bien bah, c'est là où le malin, nous l'appelle ouais. le diable, ouais. euh, c'est là où il s'en sort pour parler dans ta tête, etc. Ça Et quand tu pas, ça crée, ça crée des blessures, euh... ça crée des blessures, Et quand t'es pas en crise, quand t'es pas à la lumière, tout se passe dans le silence. Ouais. Tu vois, tout se passe dans les ténèbres mmh, mmh. de ton cœur. Mmh. Et euh, voilà, tu fais le fort devant tout le monde. Tu dis ah non moi je suis comme ça, moi je suis un gars comme ça, ouais. je, je suis comme ça. Ouais. Mais, mais au fond tu sais pas que <rire> tu sais pas que tu es juste brisé en fait. Tu vois, c'est tu sais pas que tu es juste brisé. Et moi, c'était ça. Donc j'étais triste par rapport à... Je pourrais même pas dire pourquoi, en vrai, j'étais triste. Je pourrais pas dire pourquoi, je pense que... C'est un tout, c'est un tout. Ça fait que ces genres de choses, quand tu vis dans un foyer où il y a des boulanges conjugales, bah, tu te sens rejeté, déjà. Tu vois, un enfant, il se sent rejeté parce qu'il veut séparer ses parents, ou il veut faire des trucs, et on le voit pas. Il se dit, mais je suis là, ils font ça. Tu vois, moi, c'était comme ça. Je me dis, mais je suis là, et vous faites ça Vous m'aimez pas Et moi, j'avais ce langage-là tu vois j'avais ce langage là ouais les parents ils nous aiment pas ou quoi non mmh. tu vois donc moi je grandissais j'ai grandi avec du rejet en moi mmh. et, euh, et donc ça a créé un manque d'amour mmh. tu vois donc euh, tu te sens pas aimé même si ton père il voudra faire il, il fait tu sais que lui enfin mais tu te sens pas aimé mmh. tu, vois, tu te sens pas aimé oui. donc ça ça a conduit à des comportements des attitudes bah, tu es une personne qui, qui se sent pas aimée euh, où tu dégrades toi déjà, mm -hmm. tu dégrades les autres. Mais euh, bon, après voilà, ça. ça tu une mauvaise des... estime de toi-même. Exactement, exactement. Une mauvaise estime de toi. De toi. Donc, quand tu as une mauvaise estime de toi, bah, euh, à l'âge de 13, 14 ans, euh, tu connais vite le péché, quoi. Tu vois, as pas besoin, on a pas besoin de, de t'encourager. Tu connais vite le péché, tu vois des filles. Euh, euh, comme tu une mauvaise image de toi-même, il faut Et que tu prouves prouver, que tu es. Ouais. Exactement, il faut que tu prouves que tu vois. Il faut que tu prouves. Et c'est très inconscient. Mais voilà, faut que tu prouves, faut que tu montres que tu es là, faut que tu montres que tu existes. Moi, j'étais comme ça. Tu vois, j'étais le genre de, de petit où faut que je montre que j'existe. Ouais. Faut que je montre que je suis là. Mais il y en a beaucoup comme ça. Et beaucoup. beaucoup, ils se rendent même pas compte. Ils sont Exactement. dans le déni. Ils, Exactement. En fait, ils refusent de voir la vérité en face Exactement. et de se dire qu'ils ont besoin d'aide, en fait. Ils Exactement. ont besoin du Seigneur dans leur vie. Ils sont mmh. là. Ouais, non, mais moi, je suis quelqu'un. Ouais. Et non, moi, tout ça, ça. Parce qu'ils ne veulent pas accepter, en fait, mmh. Euh, mmh. au fond, qu'il y, qu y a, des, qu y a des blessures, en fait. Exactement. Et c'est bien que tu parles d'accepter, parce qu'en vrai, c'est ça, euh, ils ne veulent pas accepter. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, en vrai, il n'y a que Dieu qui te compte ça. Tu vois, il n'y a que... C'est pour ça qu'on appelle la lumière. Mm -hmm. <rire> parce que quand elle arrive, tu ne veux, <rire> veux plus nier. Tout ce qui t'est ah, caché est exposé est maintenant. Ça, tu veux plus nier, tu vois, quoi. Tu veux plus nier, et ah là, tu tu tu, tu, tu m'as pleuré. Eh Qu'est-ce que j'ai... Eh moi qui se le dur depuis là... Et eh là, tu commences <rire> à dire un petit truc dans la prière. Et eh donc, Seigneur, tu me <rire> dis je savais pas que ça me touchait autant ah tu vois euh, tu vois <rire> ah tu vois et donc moi je vais beaucoup de masques mmh. tu vois, beaucoup de masques un couche comme ça un couche comme ça ouais. euh, ouais. chez moi j'étais quelqu'un dehors j'étais quelqu'un d'autre dehors j'étais quelqu'un d'autre au lycée je suis quelqu'un là bas je suis quelqu'un d'autre tu vois moi mais je connaissais toi, pas en fait toi même étais perdu en fait ta véritable identité même était, était noyée sous des, des, des fausses des Exactement. fausses apparences, des fausses apparences où tu veux plaire à tout le monde, tout le monde t'aime. au final, tu veux plaire à tout le monde. <rire> tout le monde t'aime, c'est super. Waouh, ça va, c'est un, un gars, non, c'est un gars non et tout. Euh, et après, bon, ça fait que ah, moi, je suis venu rapidement, je suis devenu violent. Mm. Parce que aussi, j'ai grandi dans ce on parlait du contexte, j'ai grandi dans ce contexte-là, 93. Mm. Euh, tout le monde aussi connaît les, les, le rejet aussi, tu vois. Ouais. Donc on connaît. Vous tout. êtes entre rejetés là-bas. Bon, on là est entre rejetés, <rire> On est entre, on est entre rejetés. On est entre, on est entre parce que c'est ça, tu sais, la, la plupart des gars qui grandissent en quartier, qui en disent non. Oui. En vrai, c'est le rejet, oui, la base. Ça, ouais, tu vois, c'est. Ouais. Euh, quand entend même euh, les discours, ah, ça c'est pas fait pour nous, ouais. euh, vas-y, nous ne comprennent pas, mmh. ils ne vivent pas ce qu'on vit, et moi c'était trop mon discours. Ouais, attention, ouais, euh, personne ne comprend, ouais. je comprends pas ce qui se passe, tu vois, mais c'était juste le cri d'un enfant Exactement. qui. Vous, vous ne savez pas ce qui se passe chez moi. Ça. Tu vois, moi c'est ce que je disais par exemple à l'école, bon, je ne le disais pas au prof, Ah, vous ne savez pas ce qui se passe, mais je le montrais, ouais. tu vois, inconsciemment, mmh. tu vois, je le montrais que, mmh. bah. Euh, voilà, tu vois, je suis en... Un... Voilà, et donc, moi j'étais en échec scolaire. Mmh. Échec scolaire de... Pas tout le temps, de la... à partir de... À partir de la cinquième, je crois. Mmh. À partir de la cinquième, pouf Ah ouais, j'ai tapé ouais. <rire> Moi, pour moi, l'école, ça me disait plus... C'est pas que j'aimais pas l'école. Tu préfère rester avec les gars du quartier C'est que ouais, même pas si... Ouais aussi, déjà, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai rencontré des gars... Euh, où je me suis attaché. Et même moi, je me suis attaché à... Bah, déjà, tu t'attaches à... Comment dire ça À une veine gloire, comme mmh. si... Euh, tu cherches à être connu, tu cherches à... Bah, tu t'attaches à toutes ces petites choses. Ça veut choses. dire le rap, à ce moment-là Ouais, déjà, tu, tu touches à un bon point en cinquième. Bah, c'est à partir de là que j'ai commencé le rap. D'accord. <rire> c'est à partir de là que je commençais le rap. Moi, j'aimais beaucoup le rap. Il y avait des gars autour de moi qui rappaient. Moi, ça me disait... J'aimais bien, mais ça me disait pas de me lancer et tout. Et, euh... et c'est après, petit à petit, en quatrième, l'année suivante, où là, je, je commence le rap et tout. Et bah, il se trouve que je suis pas mal dans le rap. Donc, <rire> donc il se trouve que je suis pas mal dans le rap, j'ai aligné mm -hmm. des mots. Mm -hmm. Quand je commence à rapper, les gens ils font ça. Je dis « Eh Ah ouais <rire> !» Quand je commence à rapper, les gens me disent « Oh non Eh Eh T'es un bon t'es un bon eh, T'es chaud Non, et tout !» euh, Et donc, petit à petit, bah, on a utilisé le rap euh, pour exprimer notre potentiel. Ouais. Moi, j'étais content. Euh, j'étais content, j'ai ai beaucoup aimé le rap. J'ai beaucoup aimé le rap. Aujourd'hui, maintenant, je l'aime moins. Avant, mmh. c'était une, un une idole. Hein. Ouais, d'accord. Avant, c'était une idole. C'était tout. Je, ouais, c'était tout. Je, je passais du, toute la journée, j'écoutais du rap. Ouais. Tu vois, euh, mon système de pensée même était fondé en fonction rap, de quoi. ce que les rappeurs ouais, disent. Genre, euh, genre, ouais, c'est vrai, je pense comme ça aussi. Ah, ouais, ouais, non, ouais, ouais. ouais. Tu vois, à la limite, c'est mmh. pas Dieu, enfin, c'est pas la parole de Dieu. En plus, en plus, je pense que surtout quand on est jeune, on est dans une phase où on se cherche, on exactement. cherche notre identité, et du coup, bah, tu rattaches à tout ce qui t'est proposé. Exactement. Et donc quand ça va être le rap, donc la personne qui va dire des choses, bah, tu vas adopter sa manière de penser, sa manière de voir exactement. les choses, de voir la vie, en fait. Exactement, exactement. Comme tu es vide, tu reçois tout. Ouais. En fait. Et on dit que la nature a horreur du vide. Exactement. Et moi, j'étais vide, en mmh. vrai. Mmh. Euh, mmh. Pourquoi j'étais vide Parce que... Quand tu rejettes ton foyer, quand tu rejettes ta famille, mm. dans ton cœur, moi dans mon cœur, je n'aurais plus mes parents. Mm. Tu vois, j'aimais mes parents, mais je les honorais plus. Ouais, mais pas plus que ça. Quoi. Tu vois, pas plus que en ça. Ça veut merci, dire que, mais... voilà, tu vois, tu as du mépris. Mm. Quand tu passes à ton père, tu ne le vois plus comme un super-héros. Ouais. Quand tu penses à ta mère, tu la vois plus comme une super-héros. Mm. Tu vois, tu. Euh... Et moi-même, j'étais désolé de ça au mm. fond de moi. Mm -hmm. Je ne le savais pas, c'est quand je suis venu à Dieu qui m'a montré oui, tout oui. ça. Mais ça se voyait dans mes actes. Mmh. Ce que tu dis, euh, même un enfant par exemple qui a un échec scolaire, c'est qu'il n'a plus envie de se battre. Ouais, il n'a il plus, plus, plus envie même de. On ne travaille pas à l'école pour prouver à ses parents, ouais. mais d'honorer oui. peut-être l'éducation. Oui. Euh, de rendre fiers ses parents. De rendre fiers ou, ses parents. Ça, ouais. de, de, et même tu sais, quand tu as un sentiment d'appartenance à une ouais. famille, oui. bah, tu es conscient que dans ma famille, moi, on fait ça. Oui. Tu vois donc. Les études, c'est important, enfin, mm -hmm. je développe mon potentiel, je développe mm -hmm. mes, mes compétences, etc. Mm -hmm. euh, moi, j'avais plus ça. J'étais en mode... Euh, mm -hmm. Moi, j'étais en mode ainsi hein, va la vie. Hein. Ah, si j'étais un vie, jeune, ouais. j'avais plus de vision. Moi, j'avais pas de vision. Ouais, pas de, de, pas de ouais. d'espoir de, de. Ah ouais, mais vision, moi, j'avais pas de but. Hein. J'avais des, des, des petits rêves, mais des petites illusions. Hein. Ouais. Je vais devenir footballeur peut-être un jour. Mais au fond de moi... Je ne sais pas comment expliquer. Au fond de moi, je savais que... Bon Après, tu sais, avec le milieu chrétien dans lequel tu baignes, t'entendais, t'es la lumière du ouais, monde. Ouais. Toutes ces Donc tu savais au fond, même si, es, même si ouais. tu floppes. Vas-y, Dieu, il pourra me... Ouais voilà tu vois. <rire> ouais, voilà, faire, tu vois <rire> et moi, je, au fond de moi, je pensais ça. Mm -hmm. tu vois, au fond de moi, je me disais... voilà, Mais moi, c'était très orgueilleux parce que... Je me disais, je suis tombé un peu dans un orgueil où... Euh, de toute ouais. façon, je n'ai pas, pas besoin de la société. Moi, je sais que vais je vais être quelqu'un demain. Tout ouais, seul, parce je, moi, je sais que je vais être quelqu'un demain. Euh, je vais me faire tout seul. Euh, même si nous rejettent, ils n'aiment pas les noirs, vas-y, c'est pas grave, ouais. t'inquiète pas. Et on se trouve toutes sortes d'excuses, en fait, à, à, à notre malheur. Quoi. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Au fond, c'est des, des blessures. Au fond, c'est des blessures. Et voilà, voilà le contexte un peu... Euh, voilà un peu mon adolescence. Et du ouais. coup, donc, dans, dans cette période d'adolescence, mmh. violence, haine, ouais. impudicité, ouais. drogue, toutes ces ouais. choses, est-ce que c'est aussi à cause des... des bah, principalement à cause des fréquentations. Et les blessures, mais est-ce que le fait d'avoir eu ces fréquentations en fait t'ont poussé encore plus être dedans Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi bon, je tiens à préciser que moi par la grâce de Dieu je fais pas de drogue. <rire> ok, d'accord. je tiens à préciser pas. <rire> bon, après il euh, y en a qui vont appeler des joints drogue parce que c'est aussi de la drogue, ouais, mais si, ouais. c'est pas coque forcément, la oui, cocaïne quoi. Oui. C'est vrai que tu je fais des pas, joints, hein. mais non, même pas. pas mais, de... Juste je... cigarette Franchement, et, là, et ça c'est un, un, un, un bel aspect pourquoi moi j'ai jamais. Enfin, ça ne m'avait jamais rien dit, en fait, là. Mmh. Tout ce qui est euh, drogue, ouais. euh, tout ça. Ça ne euh, m'a pas... jamais... Non, mais c'est vrai que... Euh, et c'est là, en fait, la clé de mon témoignage. Mmh. Euh, la, la clé où la période où le Sénat venue me chercher, mmh. c'est que quand j'ai commencé à vouloir rentrer dedans, mmh. tu vois, dans tout ce qui est trafic de stupéfiants, parce que je commençais à avoir, comme tu parlais, des mauvaises fréquentations. Mmh. Tu vois, des mauvaises fréquentations, où tu grandis, tu as 15-16 ans, il ouais, faut faire de l'argent, mmh. tu vois. Mmh. Moi, j'avais même pas ce besoin-là, bah, oui, de oui. faire de l'argent, tu vois. Ta famille est, pour ma famille voir, est pour moi. Ma famille pour voyager ouais. mon père, il se bat pour, mmh. euh, tu vois. J'avais pas ce besoin-là. Euh, mais petit à petit, à force de traîner avec des gens qui vendaient de la drogue. Mmh. Moi, je traînais sur les terrains de drogue, par exemple, mmh. tu vois. Mmh. Euh, où il y avait tout le monde qui vendait de la drogue et tout. Moi, j'étais là, mais j'étais juste là, tu vois. je Jouais avec les gens, ça rigolait, ça vanait. Mmh. Euh, tu vois, je fumais pas. Mmh. Euh, je buvais pas. Moi, je toujours, euh, voilà, parce que au fond de moi, en vrai, j'avais tellement vu dans mon foyer, j'avais vu ce que l'alcool mmh, fait. Tu vois, j'avais vu, de ouais, j'avais vu les répercussions de l'alcool. Ça m'avait dégoûté. Ouais. Je me suis dit moi jamais. C'était un pari que je m'étais fait à moi mieux, je me suis dit moi jamais, ouais. tu vois. Ouais, parce que de toute façon, dans ce genre de cas, as deux solutions. Soit mm -hmm. tu répètes, ouais. soit tu, tu fais le contraire en fait. Exactement, et moi je me suis dit moi l'alcool jamais, mm -hmm. euh, la cigarette tout ça jamais. Mm -hmm. Parce que pour moi en vrai, c'était ces choses-là qui avaient détruit euh, oui, ma famille, oui, tu oui. vois. Oui. Euh, qui avaient détruit ma famille, donc je me suis dit non, jamais, non, tu ouais. vois, genre... Euh, jamais, je vois comment ça a pris mon père, comment ouais, ça a eu mon ouais, père, jamais voilà. de vous la vous de vie, veux pas refaire la misère, Ah non, je veux pas, tu vois. Et et oui, et parce que moi en vrai, en tant que jeune, je, je me disais, moi je ne veux pas être comme mon père. Ouais. Moi c'est un peu ça. Ouais. Je ne veux pas faire comme mon père. je veux ta, ta Bon, après, ça, a, ça a crée des choses très mauvaises aussi. Ouais. En moi, où déjà je déshonorais mon père. La rébellion. La rébellion. Bon, <rire> oh, ça va avec Exactement. ça. Exactement. Le déshonor, la Exactement rébellion. Où tu t'opposes à ton père. La solution, oui, voilà. Et tu veux montrer que. Père. Exactement. <rire> Ou maintenant, dans la maison, il y a deux pères. Il y a deux <rire> maintenant, là, et, et maintenant, il y a deux pères. Euh, tu vas où Comment ça, je vais où Comment ça, je vais où, tu vois Après, par la grâce de Dieu, on a grandi aussi dans une famille chrétienne. Donc, ça. J'avais quand même cette crainte de Dieu, ouais, tu vois. Ouais, euh, ouais, te... J'avais vraiment cette crainte de Dieu. Ma mère, elle nous a éduqués avec ça. Mm -hmm. Tu vois, avec euh, la crainte de Dieu, tout ça. Donc au moins, il y avait vraiment une dualité. Mm. Tu vois, genre... Euh, tu luttes Je luttais. Genre, euh, moi, quand j'étais sur les terrains de drogue, tu vois, et c'est là où je dis que ma vie elle est un peu marrante, parce que c'est comme si... Il y a un rappeur qui dit dans, dans, dans une de, de ses musiques, il dit... Euh, je sais, euh, je sais pas si c'est la rue qui a... Euh, c'est moi qui n'ai pas voulu de la rue ou c'est la rue, rue qui n'a pas, pas voulu de moi. De moi. <rire> ouais. et moi je crois que c'est ça. Ouais. <rire> moi je crois qu'en fait, c'est comme si j'ai l'impression que... À chaque fois que j'allais dans... dans c'est là où je dis, les, je, je savais que ma mère a prié pour moi. Mmh. Beaucoup, ah bah oui. Hein. Beaucoup. Ah, oui, beaucoup. Hein. Elle nous le disait, ah oh non mais je sentais que ma mère a prié pour moi. Oh oh oh. Elle est entrée dans ma mère. Ah l'intercession. Des combats combat spirituels. Des ah, combats. Déjà tu rentres à la maison, tu vois un livre rouge. Prière, <rire> j'ai dit ah ouais. <rire> <rire> hey, c'est moi le démo à la maison <rire> !» Mais tu vois, tu, tu, tu, tu, je savais qu'elle priait pour moi. Tu vois, je savais qu'elle priait pour moi. Moi, j'ai commencé, voilà, je parlais de l'échelle scolaire, euh, j'ai été viré de deux collèges. Et du coup, est-ce que tu quelque vois, part, tu avais aussi ce sentiment de culpabilité en disant bah, « Je suis la honte de ma famille, en fait, en gros, ouais. je, suis, je suis le, le un petit canard, en fait. Ouais, est que, grave, ouais » Ouais, grave. Grave. Moi, j'étais... Ouais, j'avais honte. Mmh. La vérité, c'est que j'ai grandi dans la honte, tu ouais. vois. Et, et même, par exemple, aujourd'hui, témoigner, tu vois, c'est... C'est la preuve que Dieu libère de la honte, Amen. tu vois, parce que à yes, yes. ah, Dieu il libère de la honte. Wow. Moi, par exemple, pendant longtemps, même quand je suis venu à Christ, mm. il y avait des choses où, mon témoin, je ne voulais pas dire. Ouais, parce qu'il y a ce aussi ça, de restauration. A ce truc ouais. de honte, purée, mais la honte ouais. dans ma famille, il y avait ouais. ça quand même et ouais, tout. Ouais. Pendant longtemps, tu t'es caché ouais. de ça, tu vois. Pendant longtemps, tu t'es caché, mais c'est là où Dieu veut faire éclater sa gloire. Mm. C'est là où Dieu veut montrer qu'il qu est capable de prendre une vie brisée et, Amen. et la restaurer, tu vois. Amen. Pour en faire euh, lui-même maintenant euh, mm. quelqu'un qui, qui aide, qui console, mm -hmm. tu vois, parce que... Quand tu vis des afflictions et que Dieu te console, bah, tu peux maintenant consoler les autres, tu peux maintenant les aider, yes. tu sais par quoi ils passent. Yes. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça. Mais ça, du ça. coup, alors, euh, <coughs> et ce 31 décembre 2014, qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est 31 décembre 2014. Alors, en fait, comme je te disais, mm -hmm. voilà, je reviens de faire mes chrétiennes, tout ça, tout ça et tout. Et là, euh, euh, je vais aller, pour expliquer ça, je vais aller rapidement en juin 2013, parce qu'en juin 2013, euh, J'arrive dans, dans une église en juin 2013. Déjà, j'étais dans une époque où j'étais, euh, j'étais, down. Euh, j'avais des problèmes avec la justice. Mm -hmm. euh, ouais, ouais. J'avais des problèmes avec la justice. Euh, C'était compliqué. Et moi, j'avais dit adieu, moi, stop. Enfin, là, je choque. Ma vie, euh, ça commence à être vraiment bizarre. Mm -hmm. Tu vois, et même je me reconnais plus. J'avais juré à ma mère, ah, vas-y, j'arrête certaines choses. Mm -hmm. Je me retrouve dans des choses encore pires. Dis, ouais. c'est quoi ce délire, tout, mm -hmm. tu vois euh, Je traîne avec des des, entre guillemets, je parle même pas dire des mauvaises compagnies. Voilà, c'est pas de mauvaises personnes, c'est des mauvaises compagnies avec des mauvaises compagnies euh, qui qui n'augmentent pas le bien en moi, mais qui, qui tu vois qui m'aide pas en vrai à, à, à être euh, à t'améliorer, à ouais. te plus vers le bas que exactement, vers le haut, quoi. exactement. Donc en juin de maîtresse, j'arrive dans cette église là et je rencontre le en vrai, je rencontre le seigneur pour mm -hmm, dire ouais. euh, le pasteur, il parle et là j'entends la voix de Dieu et tout. Euh, Genre, c'est si la première fois de ma vie, ouais. j'entends Dieu parler au travers ouais. de je, lui. Je, je, ouais. C'est quoi ce délire ouais. Je suis où et tout, euh, tu vois Pourtant, je suis né à famille chrétienne et tout. Mm -hmm. Mais c'est la première fois où... c'était une expérience personnelle que ouais. tu faisais, Genre, je pareil. me dis, ouais, c'est quoi ce truc là, On me dit prier et tout. Bon, je commence à prier et là, je pleure. Je me oh à pleurer et tout. Comment ça, je pleure <rire> Qu'est-ce je commence à je pleurer. Je et donc voilà, je suis un peu dans ce contexte-là dans, dans, dans contexte et 2013, donc le Seigneur me touche en juin 2013. Mmh. Voilà, à, je fais rapidement. Juin 2013, le Seigneur me touche. Euh, et jusqu'à décembre 2014, en fait, je résistais à Dieu. Ouais. Tu vois, je résistais. Parce que je savais que Dieu m'avait... J'avais rencontré la lumière, tu ouais. vois, genre, euh, je genre... Je peux pas faire genre, en fait. Je peux pas faire genre. Je savais que j'avais expérimenté Dieu. Tu vois, je savais qu'il y avait quelqu'un là-haut mmh. qui attendait que je lui donne ma vie. Mmh. Je le savais. Mmh. Tu vois, je le savais. Mmh. Euh, parce que j'ai vécu une expérience assez, quand même... Euh, qui m'a quand même frappé. Mmh. ou bah Dans cette église, en fait, le, quand le pasteur prie pour moi, c'est comme si en fait, j'ai vu une grande lumière et une main venir me chercher. Wow. Et j'étais par terre, je croulais sous la puissance de Dieu. Wow. Moi, je me suis déjà, moi, je ne croyais pas trop, à quand, quand j'ai parlé en langue et tout, tu vois, tu connais, on était déjà <rire> de gobe je me suis dit, je me je me je voyais les gens tomber à l'église, je <rire> me <rire> suis dit, aussi Ah, c'est toi qui disais ça ah, J'étais là, par il terre, je pleurais, j'ai dit, hey et je savais que j'avais expérimenté Dieu. Wow. Et donc, 2013, euh, et donc, c'est là en 2013, et donc, jusqu'à décembre 2014. Donc je je lutte pas, encore un peu avec Dieu Exactement, je lutte avec Dieu. Et, et là, décembre 2014, tu connais, c'est le 31. Mmh, bah oui. On cherche une soirée ouais. avec les potes. Moi, les, tous mes gars, ils m'appellent. Ouais, Samuel, parce qu'ils savaient que moi, j'avais des soirées et tout. Je connaissais un peu pas mal de gars. Ouais, et tout. Mais là, cette année-là, je vois. J'ai pas de contact, j'arrive pas, pas, ouais. <rire> pas à trouver de soirée. Et, euh, je me dis c'est quoi ce délire moi j'appelle et tout, ça vient direct. Comment ça, j'arrive pas à trouver de soirée Et je me disais, comment ça, j'arrive pas Et déjà, ça me présente un orgueil, comment ça, j'arrive bah, je à trouver de soirée, comment ça pote tu m'appelles, je me t'as pas de soirée Comment ça, je peux <rire> soirée et, euh, et là, au final, on termine dans une soirée euh, chez une fille, euh, chez une fille. Et, euh, et on arrive dans, ce, dans cet appartement, déjà c'était pas le genre de soirée que moi je kiffe parce que moi j'étais un gars fête ouais. danser tu vois moi je me disais il va y avoir des meufs tu vois, vois c'était comme ça c'était ça notre mentalité On va y avoir de la meuf euh, tout ça j'arrive dans une soirée je pense pas qu'il n'y a pas de filles tu vois mais ouais. <rire> ça craint un peu mais voilà c'était pas c pas mon genre ouais. hein c'était pas mon genre je me dis oh c'est quoi ça et y a pas y a pas de musique j'arrive tout le monde fume un peu les ambiances en mode fumette. et tu vois, les ambiances bad, là. Ouais. Je... <rire> On est le 31 décembre, de... hein Genre, la nourriture personne ne mange. <rire> et, et... et moi, j'arrête dans cette soirée-là, je me dis... Je me dis, bah, c'est pas grave, moi, je me connais, je veux ambiancer. Ouais. Je suis là, j'ambiance et tout, j'ambiance et tout. Et, euh, euh... et en gros, il se passe quelque chose dans cette soirée-là, c'est que normalement, ça s'ambiance et tout. Et la, la, la soirée, elle se coupe, parce que la fille qui organise la soirée, elle fugue, elle part, euh, elle dit qu'elle a envie de se suicider. Et, la figurine de la soirée, où il y a l'appartement. Elle, elle part, elle fugue, on commence tout ça à chercher, tout le monde à la musique, on la cherche. Oh, elle est où, tout ça Moi bon, j'étais là, j'avais le seum, ya Je m'assois sur ma, un sur mon, sur mon, sur sur ma fauteuil, ouais. je m'assois et tout, je regarde les gens, je vois tout le monde. C'est comme si j'ai en fait, vu la, la, la pièce comme je la voyais. T'as vu notre réalité ouais. en fait J'ai vu les gens dépressifs déprimés. Waouh J'ai vu... Et c'est comme si... Et là, une voix m'a dit... C'est cette vie que tu veux mener Waouh mmh. Waouh wow, J'entends, c'est wow. cette vie que tu veux mener Regarde Et c'est comme si je vois la fille... Et en fait, c'est là où j'ai... En fait, j'ai compris le monde spirituel. Mmh. Où c'est comme si cette fille-là, j'ai su que... Parce que je savais qu'elle avait pas de papa et tout, donc c'était compliqué. Ouais. Et j'ai su que cette fille-là, en fait, il y avait des voix qui lui parlaient. Mmh. Et... Et là, c'est comme ça la voix. C'est cette vie que tu veux mener Une vie où tu subis Vraiment, j'entendais te voix. Genre, une vie où tu subis. Mmh, mmh. C'est ça. Vraiment. Et là, dès que j'ai entendu cette voix, ça, je me suis dit, eh, ma vie elle doit changer. Mais, ça à dire un instant. Et j'ai dit, non, ma vie elle doit changer. Wow. Ma vie elle doit changer. Et donc, à partir de là. Ça a été l'électrochoc en fait. Ça, ça a été l'électrochoc. Jusqu'à, je me souviens, j'ai appelé, euh, <rire> appelé une fille avec qui j'étais à l'époque. Mais on était en pause, tu connais les trucs, ouais. les relations toxiques, ouais, là, ouais. Donc, les trucs bizarres là. Ouais, ouais, ouais, J'appelle, je dis, Ouais, c'est bon, c'est bon, bon j'ai changé. Dit ça. Je dis, j'ai changé, c'est bon. J'ai changé, moi je change de vie. Elle comprend rien. Et moi je parlais comme ouais. ça. Et, et en vrai, quand j'ai repense, j'étais fou. Et j'étais joyeux, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Tu vois, c'est bon, j'ai changé. Elle me dit, oui, mais ça veut dire quoi Ouais, mais j'ai changé, j'ai changé et tout. Et j'en approche. <rire> et à partir de là, je me suis dit, ma vie doit changer. Mm -hmm, mm -hmm. Je sens que ma vie va changer. Mm -hmm. Et donc après, c'est là où. Où, euh, janvier 2015, euh, j'arrive dans cette église. Euh, c'est ta maman encore qui t'invite, qui te C'est maman, c'est notre maman qui nous, ah, qui nous tire. Merci maman, vraiment. C'est hein. ah, notre maman qui nous tire dans, dans, dans, une, dans une église parce qu'on était en. Comme on avait déménagé, on n'avait plus d'église oui, oui, euh, locale. L'église locale. Mm -hmm. Donc on cherchait une église locale. On arrive dans cette église. Euh, et, euh, et moi j'aime énormément. J'aime énormément la louange et tout, je me dis « waouh, c'est pas comme dans moi, ma... c'est l'église et tout, c'est trop bien et tout <rire> !»– Et un euh, gros Ouais, il y avait le truc, tu vois Il <rire> y avait le truc et tout Et j'écoute, j'écoute le pasteur, et la deuxième fois que ça me le fait, mais là c'était… c'est comme si euh, j'étais assis, il n'y avait plus personne, et là Dieu me parle. – Waouh !– Mais ce qui m'a mmh, marqué en fait, ouais, ce qui m'a marqué en fait le plus, c'est que… c'est pas tant le message qu'il disait le, le pasteur. C'est plus la vie qu'il vivait. Mm -hmm. Ça qui m'a marqué. Mm -hmm. Parce qu'en fait, son, son message, c'était son témoignage. Mm -hmm. Il racontait un peu, enfin, c'était un peu, tu sais, les, les culs d'Action Grâce oui, début oui, d'année et, oui, oui, oui. et, et tout. Donc il racontait un peu comment ça s'est passé et tout. Ouais. Et à un moment, il dit une phrase, il dit, j'étais dans ma voiture avec ma fille, et là le Seigneur m'a dit. Ça dit ça, tu veux dis « pas, ça me ouais. comment ça le Seigneur lui a dit Je sais pas, ça fait de Tu commences à le Seigneur lui a dit Et moi, je dis, je suis chrétien. Ouais. Coup, hein. Le <rire> Seigneur m'a pas dit de couleur. Attends, comment ça le Seigneur lui a dit ça, tu lui as dit, je savais que je parlais aux gens, mmh, mmh. tu vois. En vrai, je crois que Dieu m'avait déjà parlé de toi. Je, je, je pense, tu je réalisais pas trop. Voilà, je réalisais pas, j'étais pas conscient, mais je, je suis sûr, et d'ailleurs, ouais. je sais que Dieu me parlait avant, oh, oui. mais je n'étais pas conscient. Et mais ce qui m'a marqué, c'est la relation qu'il avait avec Dieu, mmh, wow. yes. et je me suis dit, waouh, j'ai vu même son humilité, son j'ai dit, waouh. J'ai regardé je j'ai moi, c'est ça que je veux. Mmh. Je dis, moi, je vais être en ami yeah. de Dieu. Yes. Je vais le connaître, tu vois, je vais avec lui. Mmh. Et là, il parle, il parle, il parle et tout, il prêche, il prêche. Et à la fin, il dit, bon, les personnes qui qui veulent recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie et tout, je dis, oh, ça, c'est pour les gens qui, qui qui sont pas allés à l'église. Non non, non, non, non, non, non, depuis des années. <rire> On a chanté à l'église. Enfin, moi, j'ai un enfant qui servait Dieu à l'église, tu vois. Genre, Parce euh... que le salut est personnel. Hein. Exactement, tu vois. et. Euh... Mais oui, j'étais pas engagé avec lui. Ouais. J'avais pas mon cœur tout entier à Dieu. Ouais. J'étais pas. Un pied dedans, un pied dedans. Ouais. Si, si je mourrais là, je pourrais pas. Tu pourrais pas faire, dire la louange au ciel, mais frère. <rire> bon gars, pas hein. Mon gars, j'avais pas l'assurance <rire> du salut. Non, j'avais pas l'assurance du salut. Ouais. Et, euh, et là, il, il fait l'appel. au salut. Et là, mon cœur, il commence à battre. Eh, eh. Bah, je sais quoi, c'est délire. Et là, il y a ma famille assise à côté de moi. <rire> il y a une famille à côté de moi et tout. Mon corps, il commence à battre, à battre. Je il bat, il bat, il bat. Et là, au moins, il dit, euh, et même, euh, peut-être que tu es à l'église, mais tu ne l'as jamais dit, ouais. tu ne l'as jamais donné ta vie. Ouais. Quand il a dit ça, j'ai dit, wow. Oh, J'avoue que je me n'ai jamais donné ma vie à Dieu. Mmh. Je n'ai jamais reconnu comme ouais, un reconnu, sauveur, ouais, moi. Ouais. Je n'ai jamais confessé ça de ma bouche. Mmh. Et là, mon cœur, il bat, il bat, il bat. Et là, j'ai une vision où je me vois me lever, mais c'est comme si je voyais toute ma famille et je voyais des liens qui nous attachaient, tu mmh. vois. Et, et là c'est comme si moi je me vois me lever et c'est comme si genre je suis toujours attaché, mais ces liens ils disparaissent pas. Mais c'est comme si je sors. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est comme si ouais. dans la vision je suis sorti de ma famille. Mmh. Genre c'est là où je suis sorti. Mmh. Et, et je me dis ok je crois que je dois me lever et la voix elle me dit là c'est plus toi, c'est plus ta famille, c'est plus ta famille chrétienne. Mmh. Là c'est plus ça. Mmh. C'est toi et moi. Toi et moi, waouh. Waouh, bon. waouh. Wow. Je me lève. Je dis, Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille et tout Ouais, souvent, parce que tu pensais. Tu vois, tu connais les pensées quand mmh, le pasteur et tout. Et lui-même, le pasteur, il sait, donc il nous exhorte, l'encourage et ouais, tout, il, il l l Et là, je sens la lutte. Je me lève. Je dis, Seigneur, c'est bon. Et là, je fais la prière. Et dès que je fais cette prière, j'ai su. Mmh. J'ai su que j'étais de nouveau. Wow, yes. J yes en fait, j'ai su. Dit, je sais pas Amen. comment J'ai su que mm. c'était ça en fait la nouvelle que que vie que, que, que je pouvais. Ouais. C'était ça en fait le truc depuis. Je me disais, il faut que ma vie change. Je mm. sentais. Mm. Et c'est après par la suite que j'ai appris oui. que le vient enfin me chercher. Mm. Il mm. voulait m'emmener mm. à la repentance, mm. la métanoïa, tu vois. J'ai dit waouh, purée. Et là et, et, et la petite. Ce qui est drôle, c'est que j'arrive et on me félicite. Les gens me félicitent. Tu sais j'en suis content et tout. on me donne une bible. Oui, et la dame qui me donne la Bible, c'était une dame qui était dans mon ancienne église. Ah ouais? ouais. Et elle me donne la Bible. Elle m'a connue quand j'étais comme ça. Et elle me donne la Bible. Et là, quand elle me donne la Bible, Bible. c'est comme si moi je la connais, ouais. mais je ne l'ai pas vue comme je l'ai connue avant. Oui. C'est comme si mes yeux sont ouverts sur le monde ouais, spirituel. Ouais. Et je l'ai vue comme un ange. Wow. Ouais. Genre, je l'ai vue, j'ai eu ce que c'était elle, mais ce n'était pas elle. Mmh, mmh. Et c'est comme si là, le Seigneur, en fait, le Saint-Esprit en moi m'enseignait. Elle est née de nouveau. Mmh. Là, t'as vu son esprit. J'ai dit « je quoi ce délire mmh. ?» Et après, elle me dit « Oh, félicitations, t'es devenu chrétien. <rire> » Et là, il y a ma mère qui dit « Non, mais il est chrétien depuis. Ouais. » ouais. Et là, je dis « Regarde ma mère, je lui dis « Non, c'est ma... ouais. maintenant que, que je suis ma... chrétien. » Je lui ouais. wow. dis ça, je lui dis « Non, là, là c'est là que je suis chrétien. » Là a dit « Félicitations, il m'a emmené et tout. » là, je me dis oh. « Wow, à partir de là, ma vie, pouf !» Ça y est. Ah, c'est fini. Oh, wow. <rire> à partir de là... Voilà. Wow. À partir de là, le Seigneur a fait grâce et, et il est avec nous et c'est juste incroyable. La vie chrétienne, la vie en Christ, c'est la meilleure des vies sur la tête. La meilleure, des vies, la hein, meilleure des vies sur la tête. Amen. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, ouais. merci beaucoup Samuel. Mm. Et à toi qui me regarde, peut-être que toi aussi as grandi dans une famille chrétienne, peut-être que tu as grandi dans la religion, tu sais que Dieu existe, tu sais que Jésus existe, mais tu n'as pas de relation personnelle et intime avec Dieu et tu veux mm. véritablement faire sa rencontre. Tu veux véritablement faire partie de la famille de Dieu et naître de nouveau. Mm. J'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui de prier avec moi et d'inviter Dieu dans ta vie, Amen. de véritablement te détourner de ton ancienne vie pour le suivre, Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu vas tout simplement fermer les yeux là où tu es et tu vas répéter à voix haute cette prière et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour moi. Je crois aussi que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Change ma vie. Transforme-moi. Libère-moi. Je crois qu'à partir de cet instant, tu as effacé mes péchés. Je nais de nouveau et je deviens ton enfant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bravo et félicitations. On t'acclame à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Dieu est un père, Dieu est un ami, Amen. Dieu est ton meilleur ami, un confident. Tu peux lui parler avec ton cœur. Ça sert à rien de répéter des prières que tu as déjà Amen. entendues, que tu connais par cœur. Parle à Dieu avec, en fait, avec ton cœur. Parle-lui, Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais-lui juste confiance. Tu vas voir que des choses extraordinaires vont changer dans ta vie à partir de cet instant. Mmh. Dieu est celui qui change les vies, Amen. qui change les cœurs, qui Amen. bouleverse les mentalités. Fais-lui tout simplement confiance et sache qu'il t'aime énormément. Amen. En tout cas, merci beaucoup Amen. pour merci. ce, pour merci ce merci témoignage. Merci. Je crois que ça va véritablement toucher des vies. Amen. Et Amen je pense. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce témoignage peut parler, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous aussi, vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage.